Une autre question de Joël. Investir dans la pierre a-t-il un sens lorsqu'on est un jeune actif aujourd'hui encore faut-il pouvoir Vous avez commencé à souligner ça, Guy. Euh, en effet, les jeunes ménages, en tout cas dans des métropoles comme Paris et sa proche banlieue, ça devient très compliqué de pouvoir euh, mettre un pied à l'étrier. Oui, alors certains ont cette option. Hein. On a vu arriver une vague de primo-investisseurs, euh, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ne peuvent pas s'acheter la, la résidence principale de leur rêve hein, parce qu'ils veulent rester dans Paris, parce qu'ils ont une location pas trop chère, parce qu'eux-mêmes bénéficient euh, d'un... Enfin, d'une location familiale ou quelque chose comme ça. Et donc, ils sont allés investir parfois dans leur région d'origine ou euh, dans des villes qui leur semblaient prometteuses. Euh, après, euh, ça peut être une bonne solution, sachant quand même que euh, quand on veut investir, si à partir d'un moment, par exemple, on se met en couple, on décide de se marier, d'avoir des enfants, euh, forcément, on va se poser la question d'être bloqué par cet endettement préalable, puisqu'on aura souvent recours à une capacité d'endettement. Donc, euh, c'est à manier avec précaution. Mmh. Euh, il faut voir... Euh, Parce que souvent, euh, on le fait en se disant, on prend l'ascenseur et on est dans l'ascenseur, comme ça... Quand Alors, on, on prend l'ascenseur, mais quand on, est justement, quand on a souscrit, par exemple, un Pinel avec, ou un, ou autre, un dispositif avec avantage fiscal, il faut respecter la durée de location pour ne pas se voir réclamer mmh. l'avantage fiscal. Donc là, c'est compliqué. J'ai un complément à porter, si vous voulez bien. Euh, L'investissement Pierre a un grand avantage. C'est que dès qu'on l'a fait, ça devient de l'épargne forcée. Oui. Et beaucoup de jeunes découvrent qu'en en fait, euh, ils ont épargné parce qu'il fallait bien rembourser. En euh, dormant presque. Alors qu'autrement, vous savez, si vous attendez d'arriver à la fin du mois pour mettre de l'argent de côté, vous n'en mettez jamais. <rire> si vous avez votre traite au début du mois, vous épargnez. Et c'est quand même... Ça fait partie de l'épargne, ça oui. aussi. C'est-à-dire cette discipline... On a mis dans le budget oui. une traite... Ça fait de l'épargne et beaucoup, beaucoup, beaucoup se sont enrichis comme ça. Ou du moins, ont euh, enrichi au discipliné. sens euh, discipliné. <rire> ça, c'est le premier point. Deuxième point. Alors là, c'est vrai, les jeunes, il y a toutes sortes de situations. Mais vous en avez certains qui commencent à gagner beaucoup d'argent, mais dans des métiers très fragiles. Mm. Là, moi, je recommanderais assez, justement, de commencer un peu dans la pierre, parce qu'on diversifie quelque part les types d'activités. Dans ces cas-là, c'est sans doute plus souple en SCPI.